So, this shit crazy. Daniel Taylor. Les jours changent pas les drames, tous règles par les armes. Des hommes meurent pour des femmes, des femmes meurent par des actes. Pervers, d'honneur, violeur à toute heure. De quoi attiser la haine, sortir la peur. De quoi attiser la haine, sortir ma haine. Deux trois cadavres dans le, Des trois panthères dans le, des gamins et des ça bébé les hommes qui viennent d'en bas, t'es héros, ça m'étonne pas. Ratatata, vas-y rentre dans ta. T'es mal ma gueule de ma danda, t'es ma gueule de ma danda. Tous les jours je la vois, bojo bail, J'te te parle en sache, mais je suis trop d'ailleurs. Ils font de la drie quand y'a plus de showcase, Deux trois rimes, j'ai les choquer. je mets la carte pour les sauter, t'es trop cher pour te doter, je fais une loi pour te noter. c'est pas le haram qui va me sauver, éloignez-moi de mes refrains, je veux pas être la source de son égard moi. Je veux pas être la source de son égan Je veux pas être la source de son égamant